Oui, oui, le nom voilà, voilà, le Seigneur. voilà, ce que la parole de Dieu nous dit. Bonjour à tous, c'est Olivier Devigne, l'administrateur de la chaîne YouTube Simon Cyrénéen, et je fais cette vidéo pour parler de deux faux prophètes, deux fils de diable, qui sont Kossidges, la chaîne YouTube du même nom, Kossidges, et Jean Calvin, le père de la doctrine de la prédestination, doctrine qu'on appelle tout simplement le calvinisme. Je veux parler de ces deux bonhommes qui auraient a priori l'air d'être assez opposés dans leur doctrine, parce que vous avez d'un côté Kosyges, qui est un adepte du salut par les œuvres, déguisé hypocritement en salut par la grâce, avec les œuvres en condition sine qua non pour garder le salut, donc un salut par les œuvres, et vous avez de l'autre côté Jean Calvin qui croyait que les gens étaient prédestinés avant leur naissance à aller en enfer ou au ciel, prédestinés dès la fondation du monde. Et ce, avec aucune notion de libre arbitre ou de choix de l'homme sur cette terre. Donc, le premier de ces deux esprits réprouvés, Kosyges, il avait fait une vidéo où il explique que le salut éternel, sauvé pour toujours, je crois, et je suis sauvé, bref, la vérité de l'évangile annoncé par Jésus Christ, comme dans Jean 3, 18, pour ne prendre qu'un seul exemple, celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc, il nous a fait une vidéo pour expliquer que la doctrine du salut, la fondation, Évangile, une fois sauvé, toujours sauvé, c'était apparu avec la doctrine puérile de la prédestination calviniste et que même ce serait un corollaire de la doctrine de la prédestination calviniste. Cette doctrine du salut éternel dit qu'une fois que le chrétien est sauvé, qu'il a accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur personnel de sa vie, il ne peut pas perdre le salut. Peu importe ce qu'il fait, il reviendra toujours dans les voies du Seigneur Dieu le pardonnera, Dieu effacera ses péchés, et dans tous les cas, il sera sauvé et il reviendra sur la voie droite parce qu'il est prédestiné. J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous lire justement un texte de Jean Calvin qui est l'auteur de cette doctrine. Bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez comprendre, c'est que la pensée, en fait, ici, du salut éternel, de la sécurité éternelle a été développé par Jean Calvin. Le chrétien n'a plus aucune responsabilité dans son destin après la mort. Son destin est entre les mains du Souverain Divin et qu'il doit s'abandonner en toute confiance. Donc, voilà ici, bien aimé dans le Seigneur, ici, la pensée de Jean Calvin qui va être développée vers 1500. Et donc, je n'ai pas été creusé dans toutes ces vidéos pour savoir s'il croit vraiment que le salut, je crois et je suis sauvé, le don gratuit de l'évangile, ça a été inventé par Calvin et que ça n'existait pas avant. Peut-être qu'il s'est mal exprimé ou de façon partielle. Mais bon, de toute façon, on peut entendre dans la suite de sa vidéo comment sa compréhension des écritures est complètement voilée et qu'il tord la vérité pour lui faire dire l'inverse, l'inverse complet. Donc...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 qui est mort sur le bois de Golgotha, sur le bois infâme, et que par son sang, par, le, par, le, par son nom, nous obtenons le pardon des péchés. Alors, Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez, tel que je voulais annoncer. Si, si vous le retenez tel que je voulais annoncer. Donc, on voit que le message de la croix, ce message sauve le chrétien quand il met foi. Mais maintenant, en fait, le chrétien doit demeurer dans la prédication de la croix. Le chrétien doit demeurer dans le message de Christ et dans l'action que Christ a accomplie à la croix. Si vous le retenez tel que je voulais annoncer, autrement vous aurez cru en vain. Le but de cette vidéo n'est pas de dénoncer ce fils de Satan, le Kosyges, sa doctrine ou ses semblables, parce qu'il y en a plein et comme lui, sur internet ou dans la vraie vie réelle, mais c'est plutôt de s'attaquer spécifiquement à la doctrine du calvinisme qui, sous couvert de « une fois sauvé, toujours sauvé », en fait, elle enseigne un salut par les œuvres déguisées. Et pour bien vous montrer ça, je vais comparer l'ami Kosyges avec ce que dit un, un pasteur baptiste calviniste, un adepte du « une fois sauvé, toujours sauvé », mais seulement pour les prédestinés de la life. Et vous allez voir qu'à la fin, au final, c'est « kiff kiff bourrico » comme doctrine. Vous allez être surpris si jamais vous croyez que c'était deux doctrines fondamentalement différentes pour ce qui concerne le salut. Je suis allé chercher les vidéos d'un pasteur baptiste canadien calviniste, Pascal Denot de la chaîne Prêche la parole. Là, on est sur un calviniste clair et net, c'est assumé. là. Donc, c'est un décret qui est, qui est, qui est, qui est fixe parce qu'il est inconditionnel, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de facteurs temporels. Il n'est pas, si vous voulez, en, en harmonie nécessairement avec euh, le libre-arbitre futur des hommes, de ce qu'il allait décider, si il allait décider de croire ou de ne pas croire. Euh, en fait, ce n'est pas parce qu'on euh, croit que Dieu nous a élus, c'est parce que Dieu nous a élus qu'on croit. La, la, la foi est la, est la résultante et l'effet de la prédestination, et ce n'est pas l'inverse, c'est pas... Parce que Dieu regardait dans l'avenir lointain qui allait croire et a dit, je vais élire ceux qui vont croire, ceux qui vont se, se, se, se détourner d'eux-mêmes, se repentir et se tourner vers moi. Euh, mais en fait, l'Écriture est claire que nous croyons parce que nous avons été prédestinés euh, à cela. J'ai trouvé une petite biographie que je vous lis rapidement. Pascal Denot est le pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme au Québec. Il est également l'auteur des livres Solas, la quintessence de la foi chrétienne, édité en 2015 aux éditions Cruciforme, comme le Tournemis, et de The Distinctiveness of Baptist Convenant Theology, le caractère distinctif de la théologie de l'alliance baptiste. C'est une traduction que j'ai fait vite fait à la Google Translation, donc c'est pas parfait. Édité en 2013 chez Solid Ground Christian Books, un ouvrage historico théologique de référence en matière de théologie de l'Alliance Réformée Baptiste. Il est titulaire d'une licence et d'un master en théologie de la faculté de théologie évangélique de Montréal. Entre parenthèses, quand vous entendez la dénomination réformée accolée à, à la dénomination baptiste, ça veut dire baptiste calviniste. Vous remplacez réformé par calviniste et vous avez tout compris. Et notez aussi au passage que j'ai pris pour l'exemple un calviniste modéré avec ce Pascal Deneau. Mais vous avez aussi des calvinistes extrémistes, du style de Jean Leduc, encore un canadien, du site levigilant.com. Mais là on a affaire à un grand malade mental. Allez voir le site levigilant.com de Jean Leduc si vous voulez voir le degré de folie où mène le calvinisme quand il est poussé à son extrême. Mais bon, si on reste dans le calvinisme modéré, ça donne quoi? Alors, on est tous d'accord pour dire qu'une une profession de foi du bout des lèvres ou un simple euh, acquiescement mental à la vérité n'est pas la vraie foi. Que La vraie foi est une confiance personnelle dans Christ pour notre salut. On va arrêter ici pour la, la, la question de qui sont les faux croyants parce que je vais la développer davantage en exposant euh, ce que je crois être la bonne interprétation du passage. Mais donc, la deuxième question, que faut-il faire pour aller au ciel? Alors, l'étonnant de l'interprétation que je rejette disent « Ce n'est pas suffisant de dire Seigneur, de croire qu'il est le sauveur. Il faut des œuvres. Il faut des œuvres. » Mais donc, certains vont plus loin. Je pense que ce que l'Écriture enseigne en disant que oui, l'homme est justifié par la foi plus les œuvres. Et il y a des protestants qui enseignent ça, des puritains, euh, Richard Baxter, Richard Baxter, deux façons de le dire, enseignaient cela. L'homme est justifié par la foi et les œuvres. C'est d'abord par la foi pour être initialement justifié par la justice de Christ, mais on doit par la suite ajouter, il appelait ça le, le « peppercorn notre », petit, notre petit grain de sel, si vous voulez, à l'œuvre du Christ, qui n'ajoute qui pas vraiment rien devant Dieu, mais qui est nécessaire quand même pour montrer que vraiment on, on l'a reçu et qui compte dans notre justice devant Dieu. Il y a eu une grosse controverse dans les années 70-80 à, à la prestigieuse université Westminster aux États-Unis parce qu'il y avait un professeur de théologie systématique, Norman Shepard, qui enseignait que l'homme est justifié par la foi et les œuvres. Et lorsqu'on faisait passer des examens d'ordination aux étudiants qui avaient passé sous l'enseignement le, de M. Shepard, c'est ce qu'il disait. Et où vous, vous avez pris ça? Ce n'est pas l'orthodoxie réformée protestante. On n'est pas justifié par la foi plus les œuvres. On est justifié par la foi sur ce bonhomme-là, le pasteur baptiste calviniste, il fait semblant de rejeter le salut par les œuvres. Ça a tout l'air du salut par la foi seule, la vérité de la fondation de l'Évangile. Mais attendez un peu. Il va vous tortiller ça d'une manière qu'au final, il va prêcher le salut par les œuvres de manière déguisée. Et c'est tout là le fruit du calvinisme. Et, et, et bien que je suis assez d'accord avec MacArthur et l'étonnant du Lordship Salvation que... Euh... Le « easy believism », la foi facile ne sauve pas, que ce n'est pas une profession du bout des lèvres qui est la vraie foi. Le problème avec cette approche souvent, c'est qu'il finit par confondre l'évangile avec ses effets. L'évangile, c'est quelque chose d'objectif. Ce n'est pas quelque chose qui est accompli en nous. C'est quelque chose qui est accompli historiquement à l'extérieur de nous. C'est ce que Christ a fait dans l'histoire. C'est son incarnation, c'est sa vie parfaite, c'est sa mort en croix comme sacrifice d'expiation pour les péchés, et c'est sa résurrection. C'est ça l'évangile. Quand cet évangile-là est vraiment cru, il produit des effets. Il produit la repentance et la foi et une œuvre de sanctification. Et, et s'il ne produit pas cela, la personne n'a pas vraiment reçu l'évangile. Mais on ne doit pas confondre l'effet de l'évangile avec l'évangile lui-même, de sorte qu'on finit par placer de la confiance dans l'effet plutôt que dans l'évangile lui-même. Et je pense que c'est le danger du Lordship Salvation. Voilà où est le piège, le salut est sans les œuvres, mais forcément si c'est la vraie foi, il y aura des vraies œuvres. sinon euh, pas de salut. Maintenant on va comparer cette doctrine calviniste avec ce que dit Coco Jesse, et vous allez voir qu'au final, si vous enlevez la blague de la doctrine de la prédestination, ils ont la même doctrine. Loué soit Jésus Christ pour cette nouvelle vidéo le salut sans les œuvres. Alors si vous pouvez supporter un peu de ma folie, supportez-moi. De même que Genet et jean bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc euh, nous allons reparler un peu encore de de cette doctrine hein, du, euh, du euh, salut sans les œuvres. Donc euh, euh, j'ai voulu encore refaire une, une vidéo pour pouvoir euh, nous expliquer encore davantage euh, selon les écritures que, que cette doctrine euh, euh, n'a aucun, aucun fondement biblique et euh, que justement euh, euh, nous sommes sauvés bien évidemment par la foi en Jésus-Christ, hein, donc en l'œuvre que Christ a accomplie à la croix selon 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 1, que Christ est mort, sont les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. C'est cet euh, euh, euh, enseignement, c'est cet euh, acte que Christ a posé à la croix qui nous sauve, béni sur le nom du Seigneur. Mais lorsque nous posons nos regards sur l'œuvre de la croix, lorsque nous passons de la mort à la vie, et eh bien en fait, nous ne sommes plus dans les œuvres de la loi. Autrement dit, nous ne cherchons pas notre justification en observant les 613 commandements de la loi mosaïque. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi que nous avons en Jésus-Christ va produire des œuvres. Nous ne sommes plus dans les œuvres de la loi, mais nous sommes dans les œuvres de la foi. Est-ce que vous voyez la similitude avec Pascal Deneau, alors que pourtant, lui, là, c'est un une fois sauvé, sauvé sur courant alternatif Vous pouvez aller, aller voir sur la chaîne de Coco Jessie là c'est pas du tout un calviniste d'ailleurs si vous lui dites une fois sauvé toujours sauvé il vous répondra euh, d'abord que c'est une doctrine de démon et après il vous dira que c'est du calvinisme il, il fait pas trop la distinction et pourtant au bout du bout il finit par vous sortir la même chose que pascal denot donc vous voyez ici maintenant, le seigneur ici jésus va dire si abraham était votre père vous feriez les œuvres d'abraham donc on comprend ici que si nous sommes enfants de dieu Automatiquement, nous devons produire les œuvres de notre Père. Nous devons produire les œuvres de notre Père. Et à contrario aussi, les enfants de Satan font les œuvres de Satan. C'est ce que Jésus va leur dire. Vous avez le Père le Dieu et vous voulez accomplir les désirs de votre, de votre Père. Donc, le mensonge et le meurtre. Et le manque d'amour. Donc, on voit que vous faites les œuvres de votre Père. C'est ce que Jésus va dire. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. À cause de ses œuvres. On voit, Bénédame le Seigneur, on ne pouvait pas exclure et dissocier la marche de Jésus de ses bonnes œuvres. Donc Jésus avait des bonnes œuvres, Bonne maintenant le Seigneur. Il avait des bonnes œuvres. Donc voilà. Donc, euh... Jacques. Jacques chapitre 2 le verset 14 Mes frères que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres la foi peut-elle le sauver la foi peut-elle le sauver la foi peut-elle le sauver la foi peut-elle le sauver Mes frères que sert-il de dire à un homme qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres la foi peut-elle le sauver point d'interrogation Oui la réponse est oui je ne sais pas ce que vous répondez à cette question, vous, mes frères, que sert-il de dire à un homme qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Mais quand on croit à la Bible, à toute la Bible, la réponse est oui. C'est ce que dit le reste de la Bible, sauvé par la foi. Je précise que le but de cette vidéo est strictement de se limiter à faire une comparaison assez rapide entre Coco Jesse et les calvinistes. Je ne vais pas reprendre aujourd'hui tous ces versets qu'il tord. Mais je développerai ça dans une autre vidéo. Ça continue. C'est clair Donc ce ne sont pas des œuvres pour être sauvés. C'est-à-dire en fait qu'on n'applique pas des œuvres euh, pour se sauver. L'œuvre pour être sauvé, pour la justification, c'est Christ qui l'a accompli. Mais lorsque nous posons nos regards dans les œuvres de la croix, nous produisons des œuvres de la foi. Et euh, nous sommes dans Ephésiens, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset, euh, partir du verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Que, car, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Afin que nous les pratiquons. Donc lorsqu'on dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, on parle en fait des œuvres pour être sauvés. Les œuvres pour être sauvés, en fait sont exclues. Je ne fais pas une œuvre pour ajouter et pour être sauvé. C'est l'œuvre de la croix qui me sauve. Mais néanmoins, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquons. Donc il y a des bonnes œuvres quand même qui sont préparées. Oui, mais ça ce sont les œuvres de la foi. Alors, je me répète, mais est-ce que ce n'est pas exactement le même discours qu'on a vu avant avec Pascal Dono? Est-ce qu'au final, ils ne nous sortent pas tous les deux la même doctrine C'est quand même assez incroyable, non Pascal Nono, c'est un « une fois sauvé, toujours sauvé », mais seulement pour les élus dès la Fondation du Monde. Et en face, vous avez le Coco Jesse, qui est un anti-calviniste, qui croit à la doctrine du salut, « une fois sauvé, mais euh, ben c'est pas gagné ». Et pour bien vous confirmer qu'ils disent la même chose tous les deux, j'ai été chercher sur la chaîne YouTube de Prêche la Parole une autre vidéo appelée « La vie nouvelle, preuve du salut ». Écoutez, ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Satan n'est pas divisé contre lui-même. Donc c'est la deuxième colonne des trois colonnes de l'assurance du salut, ce que notre confession de foi appelle les « preuves internes ». Ou euh, les grâces de l'esprit. Les preuves internes que l'esprit produit au dedans de nous, ce sont les bonnes œuvres qui découlent de la vie nouvelle. Lorsqu'on devient un chrétien véritablement, c'est plus que d'adhérer à une religion. C'est un changement de nature. C'est une conversion de notre cœur qui fait en sorte nous, nous obtenons une nature nouvelle de laquelle va découler une vie nouvelle, une manière de vivre nouvelle, une manière de penser nouvelle qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Donc, les œuvres sont nécessaires pour avoir l'assurance du salut. Est-ce qu'il y a une contradiction en disant que euh, nous sommes sauvés par la foi seule, sans les œuvres, et de dire en même temps que nos œuvres sont nécessaires à notre salut, à l'assurance de notre salut. Et donc, Christ est celui qui garantit et qui a la capacité de nous sauver. Donc, notre foi fait seulement nous livrer à lui pour qu'il nous sauve. Maintenant, la preuve qu'il nous a sauvés, c'est que nous sommes guéris. La preuve qu'il nous a sauvés, c'est qu'il y a eu un changement au-dedans de nous. Si on dit « je me suis livré à mon chirurgien il m'a opéré », et qu'on meurt du cancer, on va dire « il a échoué » ou « il ne m'a pas opéré ». J'ai rêvé cela. Donc la preuve que Christ m'a sauvé, c'est qu'il m'a donné une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle porte des fruits. Parce que l'Esprit Saint est donné aux chrétiens. C'est lui qui qui produit cette transformation à l'intérieur de nous. On ne peut pas empêcher l'esprit de Dieu d'être actif. Donc, en fait, ce pasteur, au final, c'est Kossi Jess. Il a mis une chemise à carreaux, il a pris l'accent canadien, il a remplacé ses meubles de cuisine derrière lui par une croix avec un sueur dessus. Mais c'est Kossi Jess, c'est Coco Jessie, vous le reconnaissez pas vidéo touche à sa fin. J'ai voulu faire que cette vidéo soit rapide et que ça ne soit qu'une simple comparaison de ces deux personnes, et c'est pour ça que je ne suis pas allé en profondeur dans la doctrine et les versets, notamment par exemple pour cette bêtise de la prédestination, mais c'était surtout pour lever un doute que pouvaient avoir certains, et que j'avais avant, en ce qui concerne le salut des de la doctrine du calvinisme parce que les gens qui sont dans ce calvinisme clament l'évangile, je crois et donc je suis sauvé, au contraire d'un co qui veut absolument y ajouter sa justice et évidemment au passage se poser en modèle de droiture à suivre pour mériter le ciel. Sauf qu'il y a un souci avec les calvinistes, vous vous rendez compte qu'au final, ils croient aux œuvres et que même si ce n'est pas un salut par les œuvres francs du collier, c'est la même chose qu'un catholique qui va vous dire que oui, le salut est par la foi seul. Mais il faut les œuvres. C'est la même chose que Coco qu Jessie qui va vous dire que le salut est par la foi seul. Sans les œuvres de la loi, mais il faut les œuvres de la foi. C'est la même chose qu'un protestant lambda qui va vous dire que le salut est par la foi. Mais il faut les œuvres. Tout ça pour dire que Calviniste, catholique et euh, cosidgéciste, ça revient au même quoi. Satan ne chasse pas Satan, sinon il serait divisé contre lui-même et son royaume ne subsisterait pas. J'arrête là cette vidéo qui est la première d'une série appelée Passage parallèle et qui sont des vidéos de format court qui sont conçues de manière à être parallèles à une autre série qui est disponible sur ma chaîne, la série Prophète Jacques 2.0 et qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus poussées doctrinalement. Je vous dis à bientôt.